Bonjour Ophélie. Bonjour Hamid. Bien ravi de vous retrouver. Alors on sait qu'avec vous, on va parler de climat et d'investissement et en particulier des différentes déclarations faites ces derniers temps, que ce soit aux États-Unis, en Chine et évidemment chez nous en Europe, sur la neutralité, la fameuse neutralité carbone horizon 2050-2060. Qu'en est-il, Ophélie, de tous ces euh, beaux plans voilà, donc c'est une déclaration assez importante. Hein. La neutralité carbone, euh, ce sont les signataires de l'accord de Paris qui s'y sont engagés, donc l'Union européenne mais aussi un tas d'autres euh, pays. La Chine s'est engagée à une neutralité carbone pour 2060. Donc en fait, on a les plus gros émetteurs qui se sont engagés euh, sur la planète. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle vise à des émissions carbone nettes à zéro d'ici 2050 pour les signataires de l'accord de Paris Net. et 2050... 60 pour la Chine. Alors net, pourquoi on parle d'émissions nettes Parce qu'il y aura toujours des secteurs d'activité, en tout cas à l'heure actuelle des technologies et autres, qui vont produire certaines émissions. On ne peut pas avoir aucune émission dans, par exemple, la production du ciment. Donc ce qu'on va viser ici, c'est notamment des investissements dans les programmes de captation et de stockage des émissions carbone, de manière à pouvoir capter ces émissions, j'ai envie de dire, qui sont toujours existantes également. Alors c'est très ambitieux, 2050, 2060, c'est quand même demain hein, sur un horizon économique. Comment est-ce qu'on va y arriver Alors j'imagine que les solutions que vous vous préconisez, ce n'est pas la décroissance forcée qu'on a connue en 2020 avec le Covid. Non, ça, ça ne fonctionne pas. On l'a remarqué, les émissions carbone sont reparties à la hausse et économiquement, ça n'est pas viable. Donc il va falloir travailler sur trois options euh, majeures. Hein. C'est évidemment réduire d'abord sa consommation énergétique, Ensuite, c'est la Verdir, cette production de, de, de consommation énergétique. Et alors, ces fameux programmes qui restent quelque chose un peu controversé aujourd'hui, mais les programmes de stockage et de captation des émissions carbone, puisqu'il y aura encore aujourd'hui toujours un peu d'émissions aussi, même avec les meilleurs efforts et les meilleures volontés. Alors parlons des entreprises ou des secteurs qui sont concernés donc, par cette neutralité carbone. On sait, mais c'était déjà il y a quelques années maintenant, que c'était souvent perçu comme une menace par ces entreprises. Aujourd'hui, elles ont très bien compris que c'était plutôt une très belle opportunité. Mais encore faut-il changer son business model, ce que font un certain nombre d'entreprises, et ça, c'est pas simple. Hein. Oui, alors il y a vraiment une reconsidération qui est assez intéressante à observer aujourd'hui. Hein. Si on voit par exemple les grandes pétrolières, elles avaient commencé à la solution, j'ai envie de dire, la plus facile au départ, de se tourner vers l'énergie renouvelable. Donc ça, c'était un premier mouvement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui avec l'électrification de la mobilité, c'est vraiment une autre approche de leur business plan, elles acquièrent, hein, que ce soit des totales, des BP, des Shell. Elles ont fait des acquisitions en matière euh, de, de batterie pour les véhicules électriques. Elles ont fait aussi des acquisitions dans tout ce qui est programme de immobilité. E Donc, il y a vraiment un retournement de leur business vers une approche beaucoup plus holistique de leur segment d'activité. On le voit aussi euh, dans d'autres secteurs, comme euh, le secteur de la génération d'électricité. Hein. On peut prendre l'exemple de la société allemande RWE, qui a souvent été sur les listes noires des investisseurs euh, durables et, et ISR pour sa forte dépendance euh, au charbon. Elle a revu complètement son, son business plan alors de nouveau aussi avec beaucoup plus euh, de support de l'énergie renouvelable mais aussi avec des partenariats et des projets avec Shell par exemple sur des, pro des projets de hydrogène. Donc là on voit vraiment des retournements euh, de business avec plus de place pour le renouvelable ce qui veut dire aussi pas mal d'opportunités pour le solaire euh, et aussi aussi euh, sur euh, une nouvelle technique de, de tout ce qui est hydrogène, hydrogène euh, de plus en plus euh, vert et de plus en plus produit de manière euh, plus écologique. Alors effectivement, Ophélie, on a très bien compris que les entreprises ont un intérêt effectivement à changer leur business model, mais j'imagine qu'elles seront aussi aidées par les différents plans de relance euh, mis en place aux états unis et en Europe, euh, notamment pour favoriser la transition énergétique. Oui, tout à fait. Hein. Donc euh, on voit aussi bien que ce soit la fameuse... Euh, le plan de Biden, hein, il y aura quand même 174 milliards de dollars qui seront dépensés dans 500 000 euh, recharges publiques au niveau de, des batteries pour les voitures électriques. Il y aura des investissements importants pour tout ce qui est modernisation du réseau électrique. Il y aura des investissements aussi dans tout ce qui est transport, euh, on va dire le transport plus light, hein, tout ce qui est bus, réseau euh, ferroviaire également. En Chine, il y a aussi évidemment la réduction sur tout ce qui est charbon, mais il y a aussi euh, tout ce qui est voitures électriques sur lequel la Chine mise beaucoup hein, avec des ambitions de pénétration des ventes de l'ordre de 20% à échéance de 2025 alors qu'aujourd'hui on est plutôt de l'ordre de 1 à 2% de pénétration du marché. En Europe aussi ce sera le Green Deal, et son nom l'indique, hein, des investissements également très importants dans tout ce qui est infrastructure pour de nouveau une consommation énergétique plus verte et plus efficace. Merci Ophélie. Je retiens en tout cas que la neutralité carbone, c'est non seulement bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour les entreprises. Merci Amid.